Par rapport à l'historique du projet de, du café, en fait, avant ici, il y avait un bar. Et lorsque la patronne a voulu vendre, ce bar a, a failli se transformer en, fait, en, en agence immobilière. Alors, les habitants du coin se sont vraiment liés en essayant de, de trouver un projet pour sauver le, le café. Et de ce fait-là, des, des dizaines d'habitants de, se sont réunis plusieurs fois et ont travaillé avec une association qui s'appelle Solidarité Nouvelle pour le Logement. Et voilà, ils ont réussi à acheter le café et à sauver le, le café de, de Cerny. L'ouverture du café, ça a été un petit peu euh, de quelque chose d'assez heureux. Il y avait une, une, une, une force pour démarrer il y a plus de deux ans. Lorsque le, le projet s'est monté, il faut savoir que les gens souhaitaient adhérer au café alors que la sauce n'était pas encore montée. Donc ils nous donnaient des chèques alors qu'on n'avait pas encore créé vraiment la, la structure. Bonjour Bonjour Oui, ouais, c'est une bonne idée. Bah, parce que, bah, parce que euh, bien les, gens, enfin les gens, en plus les, les, les trois quarts je les connais. Quoi. Donc vous étiez là au début du projet bah, Je suis presque, on euh, bah, bah, bah, bah, inscrit presque. Peut-être pas l'ouverture, mais un peu, plus, un peu plus tard. Cerny est une commune d'Île-de-France, du sud de l'Essonne. C'est une commune rurale. Donc c'est vrai que ce projet, c'était très ambitieux, parce qu'il y a très peu de commerce dans la commune. Mais notre chance, c'est qu'on a eu des bénévoles tout de suite partant, Et c'est ça qui fait vraiment vivre le lieu actuellement. Auguste Fischer, alors, vous ne vous rappelez pas de tout, ça je sais très bien. Un pharmacien allemand, mais au moins au point une colle synthétique. Ils l'ont appelé UU, et en allemand, UU, ça veut dire le grand hibou. Alors, je suis un ancien professeur de français, et maintenant je donne des cours d'aide-mémoire dans des communes environnantes. J'ai commencé ici par donner des cours bénévolement, puis ensuite au chapeau. Et ensuite, ils ont réussi à avoir des subsides parce que c'est mon métier malgré tout. Et donc, je suis employée, je donne des cours une fois par mois. Il y a vraiment un, un climat de convivialité. Et ici, j'ai l'impression d'apporter quelque chose, beaucoup plus qu'ailleurs. Qu Ce qu'on voit maintenant, c'est depuis quelque temps venir des gens qui ne viennent pas n'importe où. Qui ont besoin de, de, de relations sociales, qui ont besoin, qui n'arrivent pas forcément à parler, qui n'arrivent pas forcément, et qui viennent, viennent, boire un coup, parlent pas, petit à petit s'y mettent. Dans le genre de structure, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Chacun apporte ce qu'il a apporté avec ses savoir-faire, ses idées, et prend ce qu'il a envie de prendre. je sais que ça a complètement changé ma vie parce que je vivais, dans, je vis toujours dans un village pas très loin d'ici. J'étais quand même assez isolée, et bon, mon fils était encore petit, je l'élevais toute seule. Et là, maintenant qu'il est grand, bah, j'avais plus de temps et plus d'envie de, de sortir, de faire des choses. Et ça m'a permis de, de reconstruire complètement un, un univers social que j'avais perdu. Ça a beaucoup servi à ça, à faire des fêtes aussi. Ensuite j'avais bien réfléchi à l'entrée Donc, on va y aller. Hein Là, on va commencer notre première balade comptée au Petit Cerny. On va pouvoir écouter des contes. Sept conteurs qui sont bénévoles, la plupart, certains professionnels aussi, qui ont souhaité nous rejoindre à cette aventure pour créer un moment de, de convivialité, de plaisir. L'idée, en fait, au café, c'est les gens qui viennent à nous pour proposer des activités. Dominique est un habitant de Cerny qui est proche du, du petit café qui nous, qui nous prête son lavoir séchoir, adhérent au petit Cerny. Et donc il nous prête la, la grande gentillesse de nous prêter son merveilleux lavoir séchoir. Il y a trois mâles et deux femelles. Là, le rameur attend la question suivante et rien ne vient. Et puis les gens en grande tenue. et alors ils... Et là, il, il, il, lui, il s'est approché et il y avait une jeune femme au souvenir noir et bouclés qui lui a dit, assis devant un cheminée, qui lui a dit « Entre donc, Brian !»« Bonjour, messieurs, dames. Vous aviez besoin de boire un café, peut-être Vous êtes du coin ?»« Non, pas du coin, on n'est pas rien. » En majorité, 90% de nos adhérents sont soit de Cerny, soit vraiment 10 km autour de Cerny. Je sais qu'il y a des gens qui fréquentent le café, qui ont envie vraiment de, de créer des, des projets de, de potager pour nourrir les écoles, etc. Donc ça, en tout cas, le, le, le café y participe. Pourquoi bah Parce que déjà, certains de nos adhérents sont dans, dans ce fil-là. Et pourquoi Parce que c'est un lieu où les gens viennent parler de ça ici. En fait, et ils se retrouvent ici. Donc oui, finalement, de ce fait-là, on est lié à d'autres projets que euh, vraiment les activités du, du café.